Et bonjour, bonjour à tous. Je si, euh, ne sais pas si la réception sera bonne. Parce que c'est pas top en ce moment. Donc je ne sais pas si la réception sera bonne. On va attendre un petit peu parce que j'ai des choses à vous dire et.. Euh, avant de commencer, et pour vous expliquer pourquoi j'ai intitulé ce live, il en faut pour tous, tout et son contraire, voilà, alors, comme vous pouvez le constater, le temps, il y a un magnifique soleil, il ne pleut pas du tout, quelques gouttes, comme hier, il n'a pas plu non plus. Voilà. Mon petit côté, euh, ça c'est mon côté à moi. Voilà. Alors le soleil, lui, euh, il est dans mon cœur. Les nuages, euh, ils n'existent pas. Par contre, euh, les oiseaux qui chantent, ça c'est du réel. Alors, il n'y a pas de souci, c'est du réel. Donc, euh, alors déjà je voulais euh, faire un petit live parce que ça me fait toujours du bien de discuter, de parler avec vous surtout en ce moment parce qu'aujourd'hui euh, c'est pas, pas, pas tip top comme journée euh, c'est sûrement euh, les énergies ça me... c'est voilà ça c'est pas génial et puis euh, autre chose, on m'a aussi. Euh, alors on m'a supprimé des, des postes que j'avais fait. On les a supprimés. Et moi j'en ai supprimé d'autres. Pourquoi Parce que euh, j'en ai marre. Après tout, euh, pourquoi taper toujours sur les mêmes hein Après une petite discussion euh, tout à l'heure bonjour à tous ceux qui arrivent, euh... Ben, euh... je me suis dit pourquoi taper toujours sur les mêmes C'est vrai quoi, il euh... n'y a pas un lieu de… C'est quoi le problème actuellement Il n'y en a pas de problème, on n'est pas en prison. Euh... On... On n'est pas gouverné par euh, des incompétents. Pas vrai Ils font ce qu'ils peuvent pour nous. Bah oui. Ils nous demandent de l'argent, mais bah, ils en ont pas. Donc forcément, ils nous demandent de l'argent. Donc euh, bah nous, on est là pour ça. Hein, a priori. On est là pour ça. Voilà. Donc, euh, coupure. Désolé. C'est complètement. Euh, euh, c'est complètement pas volontaire hein. c'est comme ça euh, donc je disais pourquoi s'en prendre toujours au même euh, qu'est-ce qu'il a ce gouvernement pourquoi euh, est-ce qu'on s'en prend toujours à lui après tout il, il fait tout ce qu'il peut pour nous euh, il se bat pour nous euh, bah ouais il, euh, il, il va chercher des masques en Chine euh, il... Euh, pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut, il collabore pour qu'on ait un traitement, un vaccin, il envoie nos enfants à l'école parce qu'il veut qu'il que nos enfants soient intelligents, qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter, qu'ils apprennent des choses, voire même là, au-delà de leurs compétences, parce que bon... Il y a des choses où on ne va pas, pas besoin, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on lui reproche Pourquoi est-ce qu'on en veut tout, toujours Pourquoi est-ce qu'on se reprend toujours au même Ça, je, voilà. Donc, c'est ce qu'on... Petite discussion ce matin. Et euh, on m'a dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, après le confinement, eh bien, il euh, n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer parce que les gens vont se remettre à travailler, parce que la commercialisation va reprendre, parce que la mondialisation va reprendre. Il dit... Euh, enfin, on m'a dit, il euh, n'y a qu'à s'en référer euh, à l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu un gros coup comme ça, euh, bah, tout est reparti de plus belle. Alors... Euh, pourquoi s'en faire, finalement Pourquoi s'en faire Tout va bien. Voilà. On veut que notre bien. La 5G, qu'est-ce qu'on nous enquête avec la 5G Sérieux, c'est pour aller plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit, c'est le progrès. La 5G, c'est le progrès. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, hein on avance hein, c'est le progrès, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le progrès. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a à dire J'arrive pas à trouver mes mots parce que ça va complètement à contre-sens de ce que je pense. <rire> voilà pourquoi je trouve pas mes mots. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est exactement le contraire de ce que je pense mais pas de ce, que, de ce que pensent beaucoup, forcément. Dites-moi, après le confinement, qu'est-ce que vous allez faire Moi, ce matin, on a mis en doute les gilets jaunes, on a mis en doute les les gens qui se battaient avant le confinement, les avocats, la police, euh, euh, les avocats, la police, euh, tout les, le système médical, euh, tout, on a, on a mis en cause tout et on a dit que chacun, <rire> Coucou, et on a dit que chacun en fait euh, tirait la couverture à lui. C'est-à-dire que les gilets jaunes se battaient pour un truc, les policiers se battaient pour un autre, la médecine se battait pour un autre, les avocats se battaient pour un autre, mais aucun mais n'avait aucun trouvé le moyen de se réunir et de se battre pour la même chose. Alors, on m'a dit, de toute façon, connaissant la nature humaine, après, après le confinement, tout va revenir comme avant. Que faire, que dire, que croire, rien en fait. Chacun euh, voit ça comme il veut, comme il, comme ça l'arrange. S'il y en a qui, qui pensent que rien ne va changer, ben ils ont droit de penser que rien ne va changer. S'il y en a qui pensent qu'il y aura un grand chamboulement, ben, ils ont droit de penser qu'il y aura un grand chamboulement. Euh, moi, quoi que je dise, et franchement, c'est assez compliqué pour moi de faire ce live parce que je vais à contre-sens de ce que je pense et c'est euh, assez compliqué, mais euh, je me mets euh, un peu du côté euh, des gens qui, euh, qui sont très, euh, comment dirais-je euh, Ils sont pas dans les cases, mais euh, ils, ils voudraient en sortir, mais ils ne savent pas comment, donc du coup ils restent, voilà, ils restent. Alors j'ai beau dire que tout ne se fera pas d'un seul coup, qu'il faut lancer des graines, que ça se fera petit à petit, que... mais si on ne fait rien, il bah, n'y a rien qui change. Et euh, bah m'a répondu oui mais euh, il faudrait que ça se fasse d'un coup parce que petit à petit ça fonctionnera pas parce que tu auras toujours des gens qui vont euh, vouloir euh, être euh, les dealers enfin les dealers dans le sens pas dealer de la drogue hein, mais les dealers plus haut, qui, voudront poids, euh, qui voudront prendre le pouvoir qui voudront euh, tout amasser à eux euh, et, euh, soi disant le système d'esclavage où on est aujourd'hui va continuer après ah, ben oui mais que dire c'est vrai que si on s'en tient euh, à l'histoire à chaque fois qu'il y a une révolution c'est pareil hein, mais de plus belle hein, il y a eu une révolution euh, tiens bah quand Louis XVI s'est fait casser euh, quand il, quand Louis il, il XVI s'est fait euh, Quand on a pris la Bastille, ça a duré qu'un temps, après c'est revenu comme avant, pire encore parce qu'on a fait des développements, on a, on a, fait, on a avancé, on a, euh, euh, on a fait des progrès euh, faramineux euh, au niveau des technologies, au niveau euh, du commerce, au niveau euh, des inventions. Euh, ça a été de plus belle ça aurait été très bien si ça avait été pour nous ça aurait été très bien si on avait pu en profiter pour notre bien mais ça n'a pas été le cas alors euh, moi je me pose du côté, là c'est pour me poser du côté des gens qui doutent finalement s'ils s'en tiennent qu'à l'histoire sans rien d'autre s'ils s'en tiennent qu'à l'histoire ben, ils n'ont pas vraiment tort parce que au final euh, qui a fait bouger quoi que ce soit après la révolution française la preuve s'il y avait eu quelque chose de changé depuis la révolution française on n'en serait pas là aujourd'hui et là euh, on est là aujourd'hui voilà Jusque là on était dans une petite locomotive à vapeur, euh, à charbon euh, qui avançait doucement. Et bah là on est dans un TGV. Voilà, ça va plus vite. Ça va plus vite. Alors forcément que forcément que les voyages temps, ça n'existe pas. Et que forcément que les extraterrestres, bah, ça n'existe pas non plus. Ben bah, non, on est le nombril de l'univers. Alors... Euh... Comment croire qu'il y ait des extraterrestres qui soient là, prêts à nous à nous défendre C'est juste pas pensable. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors la 5G, oui, forcément, c'est pour notre bien, parce que mettre 4 heures, euh, heures, que dis-je, une journée entière à télécharger une vidéo sur YouTube, c'est quand même, hein et puis c'est pas vrai non plus hein, qu'on nous ralentit euh, qu'on nous ralentit euh, la 4G, qu'on nous ralentit tout ça de façon à ce que tout le monde demande la 5G. Pas vrai non plus ça. Hein. non. non. C'est juste le progrès. Voilà. Les gens, ils progressent. Et donc, on s'en tient au progrès qui a lieu actuellement. Voilà. La 5G faisant partie du progrès. Ouais. Alors.. Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez faire À part garder votre intime conviction pour vous. Et euh, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de, de crier au monde entier qu'il faut que ça change. Et que ça pourrait changer. Et que dans mon cœur, ça a déjà changé mais quand vous êtes face à des gens comme ça ah je vais pas trouvé la solution comment réagir ah je vais pas trouvé si vous l'avez hein, euh, donnez-la moi parce que moi j'ai n'ai pas trouvé parce que euh, le problème c'est que et ils vont trouver un problème pour chaque solution c'est ça, ça le truc ils vont trouver un problème pour chaque solution. Nous, enfin, on donne le problème on, on énonce le problème. Ils nous disent il y a une solution. Puis derrière, on va nous sortir un autre problème. Bah, ta solution ne fonctionnera pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, bah, même si on est convaincu et si on est persuadé.. Euh, de plein de choses bah forcément au, au bout d'un moment c'est pas que ça vous met le doute c'est que ça vous dit euh, bah où est donc passée la lumière que je suis censé diffuser où est donc passée euh, cette belle harmonie où est donc passé tout ça je sais pas parce que alors, c'est vrai que les choses peuvent changer. Hein. On a la chance de faire changer les choses, chacun à sa façon, chacun à sa manière, chacun à son, à son rythme. Mais il euh, y a des gens comme ça qui ont tendance à, à vous scier les pattes. Oh. Oh, on n'a pas le... Ah, on dit non mais on est en démocratie. Hein. On est en démocratie, il dit va donc voir euh, Poutine, tout ce qu'il a fait. Et là, c'est pas de la démocratie. Ouais, c'est vrai que Poutine, il a fait des choses qui n'étaient pas très très belles. Même fortement contestables. C'est vrai. Mais enfin comme tout le monde, hein, comme tous les gouvernements du monde. Hein. Euh, on ne peut, peut pas dire que c'est un pays plus qu'un autre. Hein. C'est juste euh, mondial. Voilà. C'est juste mondial. Et il faut se dire que dans ce monde où on vit là actuellement, dans la, notre corps vivant l'expérience de la 3D, même si notre, euh, notre âme est déjà bien souvent en 5D, pas euh, ben j'espère franchement j'espère que, que la lumière, les vibrations vont faire évoluer euh, vont faire ouvrir les cœurs et vont faire évoluer cette situation alors déconfinement ou pas, le 11 je ne sais rien ah oui on m'a dit aussi que quel était l'intérêt quel était l'intérêt au final de faire un confinement s'il n'y avait pas quelque chose de grave derrière alors moi j'ai dit que peut-être peut-être qu'on devrait faire un confinement pour toutes les grippes saisonnières aussi bah, histoire qu'on ne l'attrape pas ah oui mais bah là il y a le vaccin contre la grippe qui n'est pas obligatoire forcément mais il y a le vaccin bah oui, mais il y a le vaccin, il n'est pas obligatoire. Donc on devrait confiner les gens toutes les saisons en hiver pour pas qu'ils attrapent le virus de la C'est... Euh, je sais pas. Pourquoi on ne confine pas tous les gens... Euh, pourquoi on ne confine pas tout le temps en hiver pour pas qu'on attrape le virus de la grève Et que là, avec tout ce qui se passe, qui est quand même visible hein, pour ceux qui veulent le voir. Hein, on nous a confinés. Est-ce que c'est vraiment à cause du virus Ou est-ce que, ah j'ai dit aussi, oui c'est vrai, ah j'ai été un peu fort, hein. j'ai dit que euh, peut-être que ce confinement cachait autre chose que le virus. Ça n'a pas plu, ça n'a pas plu. Donc. Théorie du complot. Eh oui, théorie du complot. Alors, Théorie du complot ou pas théorie du complot Est-ce que ce confinement est vraiment pour euh, nous aider et pour, euh, pour pas qu'on attrape ce virus Ou est-ce qu'on veut nous cacher quelque chose Si ce virus est aussi grave et si important qu'on nous le dit, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent Pourquoi est-ce que les gens y travaillent et en plus sans euh, moyens de protection C'est tout. tout et son contraire. Alors, euh, j'ai demandé pourquoi est-ce que euh, le 11 mai le 11 mai pour l'instant, hein, autant ça va changer d'ici là, hein, On va commencer le déconfinement petit à petit. Alors on m'a dit, bah, à un moment donné, il va bien falloir déconfiner parce que sinon euh, tout est en train de se casser la gueule, les bourses sont fermées, c'est la cata. Et moi je lui dis, ben bah, oui, mais si on est en, en pleine crise, c'est peut-être pas une bonne chose d'être confiné à ce moment-là. Pourquoi Alors, j'ai avancé l'hypothèse que peut-être ça serait pour que les parents qui sont aujourd'hui à la maison puissent retourner au travail, donc faire relancer l'économie, quitte à ce que les gamins ils choquent le virus. Qu'est-ce que ça peut faire que les gamins choquent le virus en après fait, tout Bah ouais, Qu que ça peut faire On s'en fout Donc on déconfine. Parce que au final, euh, les gamins, hein, euh, les enfants, ils, sont... ils, ils C'est pas, euh, pas comme si étaient. C'est pas comme si c'était des, des enfants qui avaient envie de jouer, envie de s'amuser. Non, c'est pas ça. Les enfants, ils sont très dans les cages, Donc euh, ils vont mettre les masques, euh, ils vont se laver les mains toutes les heures. Et puis finalement. Ben, euh, ils vont garder le mètre di de distance entre chaque entre chaque copain et copine, ouais. ils vont se dire bonjour, comment tu vas? On fait un chat perché. Ah ben non, moi je fais pas de chat perché, pas. Un, un mètre, un mètre. Bon, déjà, est-ce que certains savent euh, ce que c'est que un mètre de distance? Je vois, même les adultes des fois on ne sait pas trop où se trouve le mètre de distance. Alors euh, les enfants, je ne sais pas moi je me pose je, je, je, je me pose des questions ça, ça me ça me perturbe pas parce que moi j'ai mes convictions mais ça me pose question quand même dans le sens où euh, les gens qui souhaitent voir les choses changer les, les, les gens qui souhaitent voir un changement arriver euh, les gens qui souhaitent euh, alors je sais pas que ce pas bien parce que chacun enfin beaucoup font euh, des petits gestes au quotidien et, et c'est très bien mais d'autres euh, ce qu'ils veulent c'est que tout se casse la gueule d'un coup mais tout ne se cassera pas la gueule d'un coup c'est juste impossible ou alors euh, tout, euh, tous les peuples du monde tous les citoyens du monde montent au, au, au créneau vont voir leur euh, leur monarque et, le, et les fondateurs du monarque hein, comme euh, du, du monarque du, du trône hein, comme euh, on a fait pour louis xvi hein, mais ça ne sera pas ça ne sera pas parce que l'homme est comme ça parce qu'il y en aura toujours qui tireront la couverture vers, vers eux voilà et parce que l'homme aime l'argent. Et parce que l'homme, bah, il ne veut, euh, veut pas payer... Euh, euh, comment dire Il n'est il pas prêt à... enfin, Certains hein, ne sont pas prêts à laisser tomber les acquis qu'ils ont. Alors quand je dis, mais on n'a aucun acquis, de toute façon, quel acquis On paye des impôts fonciers pour un... Ouais, non, t'inquiète pas Thierry, euh, ça a bugué chez moi aussi. Euh, on paye des, infos, des impôts fonciers pour euh, un, appartement, un appartement ou une maison qui est soi-disant à nous. Si elle était réellement à nous, on ne paierait pas d'impôts fonciers. Ah non, mais là aussi, c'est normal, c'est normal. C'est normal, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, hein, c'est normal, hein. on n'a pas su dire pourquoi c'est normal. Mais c'est normal, c'est normal. Euh, payer des taxes aussi, euh, c'est normal, sur ce qu'on mange, euh, c'est normal. Euh, payer des taxes sur l'eau, c'est normal, parce qu'il faut bien décontaminer contaminer l'eau, hein, vous comprenez, donc c'est normal. Hein, euh, on boit de l'eau qui est remplie de saloperies euh, et tout, mais c'est normal, cherche pas, c'est normal. Pourquoi payer des légumes plus chers, euh, de meilleure qualité, alors que... Il y a des, des légumes à tout petit prix dans, dans les grandes surfaces. Ouais, tu comprends. Ils se gavent pendant le confinement. Hein Et il faut dire que tout n'est pas vrai, mais tout n'est pas faux non plus. Donc j'essaye de mettre en parallèle les deux en fait. J'ai du mal. Ah ouais mais là, ça, ça, ça là j'ai.. ça colle pas du tout là. Ça... ça part en live, c'est pas possible. J'entends, euh... j'entends, mais t'inquiète pas, c'est pas. Euh... Laisse faire, c'est. Voilà exactement ce que j'en sens actuellement. Ne t'inquiète pas, laisse faire. Tout arrivera en temps et en heure. Au moment choisi au moment voulu tout est prêt patience voilà ce que j'entends et c'est vrai que ce serait vraiment plus simple hein. chacun vit sa vie chacun fait son son sa petite soupe euh, dans son coin euh, personne ne dit rien tout le monde euh, sait tout mais personne ne dit rien et et au final, ça serait tellement plus simple. Ça serait tellement plus simple. Pourquoi, sérieux, pourquoi se prendre la tête à balancer des, des rumeurs qui sont peut-être vraies, peut-être fausses À quoi ça sert À rien. À rien. Puisque de toute façon, ce sont des rumeurs et que les gens ne s'attardent pas sur les rumeurs. Non à quoi ça sert? Rien du tout. Donc, moi de mon côté, je vais peut-être changer les choses aussi. Je... Non, non, non, non, non. Euh... Je ne reviendrai pas sur ce que je suis. Ça, c'est clair. Je suis ce que je suis. Je suis comme je suis. Et j'estime avoir le droit. Euh... À ma liberté d'expression j'estime avoir le droit à ne pas accepter des choses qu'on m'impose j'estime avoir le droit de refuser des choses qui ne vont pas à l'encontre de mes idées mais tout ça, ça reste personnel après euh, quand c'est plus compliqué c'est que quand euh, a, vous voyez, vous avez deux parties, vous avez un parti qui est dans la lumière et qui, euh, qui veut faire avancer ce côté euh, de la source, de l'univers, de Dieu, d'aider la Terre à, à monter en vibration. De bon, toute façon, la Terre n'a pas besoin de nous pour monter en vibration, nous toutes seules, Mais Qu'on a envie de se coller en fait aux vibrations de la Terre, aux énergies de la Terre et tout. Et que vous avez l'autre côté, donc vous voulez... Euh, en sorte que la famille, les enfants, tout aille bien et tout, et puis que vous avez l'autre côté qui dit bah, moi je suis contre ça, et si, euh, si euh, tu fais ce que tu fais, ce que tu veux faire, et bah, euh, je te mettrai des patrons dans les roues. Alors moi je voudrais savoir de quel droit on me met des bâtons derrière. de quel droit on veut m'empêcher d'avancer, de quel droit je n'ai pas le droit de dire et de faire, de quel droit On est tous différents et on est tous un, donc de quel droit euh, Je pense Enfin moi c'est le mot qui me vient là c'est la peur. On a peur de changer. Parce qu'on est tellement habitué à avoir. Euh... Ah on m'a dit mais euh, si ce monde-là te va pas, euh, prends donc l'avion et va donc au fin fond de l'Amazonie où tu seras euh, très bien. Ah ouais, il ah, y a juste un problème. Hein. <rire> Je suis en confinement, j'ai pas de passeport et j'ai pas l'intention de me faire vacciner pour avoir un passeport. Donc c'est loupé ouais voilà Thierry mais tu vois je me mets du côté pas de l'opposant hein. mais là euh, ce live c'est un peu compliqué comme je disais tout à l'heure c'est que je me mets du côté de la personne qui doute encore pour essayer de la comprendre ben, J'arrive pas. J'arrive pas à comprendre. Parce que, au final, les choses pour moi, elles me semblent tellement claires. C'est euh, comme de l'eau de roche. Après, euh, c'est vrai que la peur diminue pas mal euh, la vision des choses. Les gens de voir. La peur euh, bah, fait en sorte que les gens bah, ils aient peur de perdre leur confort, qu'ils aient peur de perdre leurs acquis, qu'ils aient peur de perdre euh, bah, ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont, qu'ils aient travaillé toute une vie pour au final tout, tout perdre. Ça peut se comprendre, ça se comprend et c'est tout à fait logique et il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a rien. Et quelque chose qui me semble très clair à moi et à d'autres, peut sembler complètement hallucinant euh, à encore une autre partie. Alors euh, moi, je fais partie des illuminés qui voient euh, la vie d'une façon euh, complètement... Euh, complètement, euh, comment dirais-je... Dans un rêve, je, je, je, je fais partie des gens qui, qui vivent dans les, chez les bisounours, qui voudraient une vie parfaite, voilà, je fais partie de ces gens-là. Explique-leur vaguement le contexte qui leur empêche de comprendre. Et quel contexte, à ton avis euh, Le contexte, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas voir, c'est tout. Ils ont peur, ils ne veulent pas voir, tout simplement. tout simplement. Ils ne veulent pas voir. Mettre les enfants à l'école, c'est bien, c'est une façon de s'embarrasser. Mais est-ce qu'ils vont apprendre davantage c'est pas dit. Les enfants, ils vont à contre cœur les trois quarts du temps. Ils comprennent rien, ça ne leur parle pas, c'est pas... Euh... Autant les enfants ils vont dans la nature, ils vont euh, ils vont apprendre plein de choses dans la nature et tout. Autant ils restent enfermés à l'école, ils comprennent rien, ils ça, ça leur plaît pas, ça leur convient pas, ils ils sont pas dedans, ils ils restent de, ils, ils sont concentrés un quart d'heure au bout d'un moment ils lâchent. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Et puis il faut continuer à les mettre à l'école, non il faut continuer, il faut continuer, il faut persister même si l'enfant il n'est est pas bien, même s'il te crie euh, de tout son corps être qui veut pas y aller, il faut quand même parce qu'on rentre dans les cases il faut rentrer dans les cases, il faut surtout pas en sortir et euh, voilà, c'est euh, c'est juste ça voilà. ne pas sortir des cases, surtout ne pas oh là là, surtout ne pas sortir des cases il faut, faut rester dedans il faut rester dedans Thierry, c'est pas que je ne suis pas en état tu vois, c'est qu'il y a des choses qui me déplaisent fortement ça me déplaît et euh, Comment te dire Ça me déplaît et en même temps j'essaie de comprendre. Voilà, c'est tout. J'essaie de comprendre. Que veux-tu faire Le système de formatage qui fait que les gens sont dans une illusion de société idéale. Mais bien sûr, mais ça moi je le sais. Et ça c'est ce que je dis à nombre de personnes, sauf que je passe pour une illuminée et je passe pour une folle et euh, je pense que des gens euh, qui, qui sont proches de moi seraient capables de me dénoncer, tu vois, parce que je n'adhère pas à leurs idées. Bah, ils n'adhèrent pas aux miennes non plus, hein. mais bon, euh, moi, je pas à leurs idées. Donc, on sera capable de me dénoncer, ou de me mettre des bâtons dans les roues, ou, euh, tu vois. Regarde bien que les gens qui sont dehors pour passer une, une heure ou, deux, une heure ou deux, deux heures pour prendre l'air euh, à cause du confinement, t'en as d'autres derrière leur fenêtre euh, qui appellent la police pour les dénoncer on en est là, on en est là, c'est-à-dire que si tu ne suis pas les cases, si tu ne rentres pas dans les cases, si tu ne rentres pas dans le formatage, et eh ben tu fais pas partie des gens euh, euh, qu'il faut fréquenter, tu deviens infréquentable, parce que tu as pété un plomb, parce que tu es complètement à l'ouest, c'est n'importe quoi, euh, les extraterrestres et euh, la vie euh, après la mort, et, euh, et euh, c'est ce que j'enseigne à mon fils, et euh, ça ne plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est pas. Euh, c'est. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça Donc euh, Alors tu as, as deux solutions Tu as deux solutions Alors oh, peut-être trois même Tu fais vivre euh, Tu fais vivre l'amour La joie, le bonheur que tu as autour de toi Tu fais vivre l'amour Merci euh, R R R R R Pardon, excuse-moi Soit tu fais vivre l'amour, euh, la, euh, le bonheur et la joie que tu as autour de toi et tu te fous complètement de ce qu'on te dit, euh, que tu sois en couple ou pas. Rien ou... ouais, à foutre, tu fais vivre ça, puis il n'y a de que quoi. Soit tu essayes de comprendre les gens... Et là, enfin qui ne pensent pas comme toi, c'est pas qu'ils ne pensent pas comme toi, c'est qu'ils euh, ont juste euh, une autre façon de, de voir les choses. Et là, euh, on commence déjà à te cataloguer. Euh, soit tu tombes carrément dans la théorie du complot, avec tous les risques que ça comporte. C'est-à-dire dénonciation. Euh Voire même finir euh, en hôpital psychiatrique ou un truc comme ça, parce que tu comprends, c'est complètement hallucinant d'apprendre à un enfant euh, euh, les bases les plus simples, c'est-à-dire euh, vivre selon euh, tes envies, euh, faire ce que tu as envie, euh, euh, bien sûr avoir un minimum d'instruction, mais euh, quand tu en as envie, quand euh, non! Non, il faut suivre le code. Voilà, il faut suivre le code. Alors moi, personnellement, je te dis, moi, j'ai qu'une envie, c'est que tout se casse la gueule. Et euh, j'ai, euh, même si je dois passer pour une hallucinée, j'en ai rien à foutre. J'ai juste qu'une envie, c'est que tout se casse la gueule. J'ai qu'une envie, c'est qu'on revienne. Alors, peut-être pas euh, non plus au 19e siècle, hein Vu toute la technologie qu'on a en ce moment, euh, non, euh, euh, qu'on la prenne pour nous, tu vois, que ça, ça joue pour nous quand même. Hein. C'est ça, on est dans, dans le nouvel esclavage. Alors, moi, je veux pas. Mais si euh, moi, je vais dire ça euh, à des gens que je connais, on va me dire, c'est pas vrai, on n'est pas dans l'esclavage. Mais non, on a toute la liberté qu'on veut. On sort quand on veut, on va au cinéma quand on veut, on va dans les restaurants qu'on veut. on ce qu'il faut pour manger, on a un toit, on a tout, on a le droit d'être, de parler sans avoir, euh, euh, sans être bloqué. Bon, on voit bien que ces gens-là, ils font pas de vidéos et qu'ils sont pas bloqués toutes les cinq minutes, hein, qu'ils ne postent pas des choses qui pourraient être intéressantes euh, et qu'ils sont bloqués parce que forcément ça plaît pas. Bon, ça c'est un, une autre histoire. Mais euh, voilà. Euh, moi, ce que, ce que je rêve, ce que je fais vivre au fond de moi, c'est qu'après le confinement, eh bien, change les, les énergies, changent les énergies sont encore plus fortes, qu plus importantes, qu'elles qu montrent vraiment euh, que euh, le changement est là et qu'on a juste à tendre le bras pour y accéder. Alors, euh, même s'il y a beaucoup de personnes qui euh, ont cette vision des choses et qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, commencent à s'ouvrir à ce qui se passe parce qu'ils commencent à se poser des questions quand même. À un moment donné, euh, je ne sais pas, il y, a, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça ne ça, ça tourne pas rond. On vous dit tout et n'importe quoi. Tout et son contraire. C'est euh, oui, ça va aller. Euh, bah, oui, ça va, mais peut-être que... Ben, euh, ça va aller, mais euh, soyez pas pressés. Euh, ouais, ça, ça vient, ça vient. Ça va pas tarder à arriver. Hein, euh. Oh, ben, ça va arriver bientôt. Il y a juste un peu de retard. Hein. Euh, oh. À un moment donné, il y en a marre, non Non On vous dit que les masques ne sont pas disponibles. Euh, et, euh, moi, je vous donne les informations comme elles viennent. Hein. On vous dit que les masques ne sont pas disponibles. Les, les pharmacies risque une amende de 5 000 euros. 5 000 euros. vendent des masques aux particuliers. C'est bien. Alors que si vous allez sur Internet et que vous commandez des masques, vous nous avez. Pourquoi est-ce qu'on fait un blocage sur les masques Alors, est-ce qu'ils sont vraiment utiles ou est-ce qu'ils sont pas utiles du tout Ou est-ce que c'est juste une idée qu'on vous met dans la tête je ne sais pas, qu ce que vous en pensez Les masques sont inutiles ou pas Est-ce que c'est encore une obligation ou pas euh, C'est pareil, à, à quoi ça sert euh, cette autorisation de sortie À quoi ça sert Je ne vois pas l'intérêt, hein. je ne vois absolument pas l'intérêt. Ah ouais, vous allez présenter votre papier là à 1 mètre du flic alors pour peu que le, le flic il ait de mauvais yeux ou qu'il ait oublié ses lunettes ce matin en allant au boulot il bah, faut l'approcher et du coup bah, vous êtes plus dans le 1 mètre légal alors moi je me balade bah, vu que je ne sors pas beaucoup ok alors, euh, pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé de les porter, puisqu'ils savent que les masques ne servent à rien Est-ce que c'est pas encore pour nous faire rentrer dans la peur Est-ce que c'est pas pour nous faire rentrer dans la peur Puisque toutes les usines, c'est quand même hallucinant, hein parce qu'en fait, euh, on nous dit de prendre les masques pour euh, ne pas choper ou transmettre, ce soit des virus. et toutes les usines, euh, tous ceux qui se sont euh, proposés pour fabriquer des masques, pour donner des masques à droite et à gauche ont été clafetés, il faut les faire euh, en loose dé en transparence, hein chacun fait son petit masque de son côté. Bah oui, parce qu'en plus, si tu n'as pas, bah, euh, eh ben, si pas de masque, tu risques d'être euh, verbalisé. Bah oui. Donc, euh, tu risques. Hein, Je n'ai pas dit que tu le saurais. Hein, tu risques. Donc, euh, c'est... Euh, alors là, il y a une image qui me vient, c'est le brouillard. Le brouillard. À couper au couteau. Voilà. Hein. J'ai habité euh, dans euh, le centre de la France... Mais souvent, il y avait du brouillard comme ça. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas à un mètre. Alors, pour le coup, on ne voyait pas à un mètre. Le mètre de distance, on ne l'avait pas. Hein. On ne voyait pas à un mètre. Et là, c'est pareil. C'est l'image qui me vient. Le brouillard. C'est le brouillard total. Euh... Les antennes, oui, mais pas que, hein, euh... Thierry. Hein. Les antennes, oui, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les lois qui se passent derrière notre dos, euh, il y a euh, tous. C'est ce... marrant parce que je pense, je pense qu'on va avoir des surprises. Enfin, moi je m'attends à tout, donc euh, pas plus surprise que ça. Mais euh, je pense qu'on va avoir des surprises en sortant du confinement avec toutes les lois qu'ils auront votées. Parce que, je, je, je comme ça juste pour information hein, euh, le Sénat continue à voter des lois dont on n'est pas au courant puisqu'on est en confinement, donc on n'est pas au courant que les lois sont votées. Non, là, là, là, là. Donc je pense qu'il va y avoir un tas de lois de voter à la sortie du confinement, dont personne n'aura entendu parler, qui vont tomber des nues, et qui ne vont rien comprendre. Qui vont rien comprendre. La suppression des droits acquis, mais quels droits Depuis quand les a pu, ces droits acquis on en a des droits. Oui, mais la suppression, ça fait combien de temps qu'on suppression Ça fait combien de temps qu'on les a retirés nos droits Combien de temps euh, J'ai 54 ans. J'ai eu des droits à qui. Je pas souvenir qu'on m'ait demandé de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Euh, si on me demande d'aller voter, on me demande d'aller voter. Pour un, pré, un, futur, un futur maire, euh, tout ce que tu veux. Sauf que comme les dés les, les, les les sont pipés, c'est jamais pour celui qu'on va voter, euh, à, à moins qu'on soit d'une certaine caste. Hein. C'est jamais pour celui qu'on va voter euh, qui verra le jour, puisque tout est prévu à l'avance. Moi, c'est ce que je pense. Mais euh, quand je parle, on me dit « n'importe quoi, n'importe quoi, comment veux-tu prévoir Comment veux-tu que les gens ils sachent qui va gagner à l'avance ?» Non, non, mais ce n'est pas des gens qu'on a poussés. Hein. Non, non, non, non, non. ce n'est pas des gens qu'on a poussés en avant. Ce pas des gens euh, qui, ont, euh, qui ont serré des paluches des personnes haut placées pour se retrouver là. Ce pas des gens que, à, auxquels on a dit euh, « écoute, voilà, euh, nous on t'aide pour ta, pour ta mise au pouvoir, en contrepartie euh, ». Et quand on te dira de faire ça, tu feras ça. D'où le fait que j'ai pu voter. D'où le fait qu'on m'en veut parce que je peux voter. Parce qu'on m'a dit, euh, si on est dans une merde pareille, si tout le monde fait comme toi, forcément, eh ben, euh, c'est les plus mauvais qui passent. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que les, jeux sont, les dés sont pipés. Et que ne passe que celui qui doit passer il y aurait eu euh, que, que les résultats des élections sont complètement euh, obsolètes, qu'elles sont fausses, et que euh, s'il n'y avait euh, s'il n'y avait qu'une personne qui irait voter, qui irait voter contre la personne qui se présente, elle se présenterait quand même, parce qu'on lui ferait changer son, son vote. Parce qu'on dirait que la personne n'a pas voté pour un tel ou pour un tel. Mais comme c'était une personne qui aura voté pour, la per, pour euh, le président qui aura été élu, on va le prendre pour un fond, on va dire mais non, n'importe quoi, euh, t'as voté pour lui, euh, c'est bon. Non, je vais pas voté pour lui. Mais comme ça, elle sera toute seule à se défendre, personne ne va l'assurer. Il faudrait que tout le monde. Ça, c'est mon avis, et ça ne reste que mon avis, et je n'impose à personne, il faudrait que tout le monde arrête de voter. Que tout le monde arrête de voter qu'on arrête, ou alors si vous voulez vraiment aller voter, votez blanc ou nul, pour tous, tous, tous, tous, tous, tous, tous. Ne donnez votre pouvoir à personne. Alors, s'il n'y a personne en haut, euh, bah, <rire> que faire Le peuple se décide à changer sa façon d'agir. Faudra bien que le peuple se décide à s'en Amis pour devenir indépendant, il faudra bien que le peuple, le peuple en ce moment, c'est pas, pas compliqué. Hein, le peuple en ce moment, et ce n'est pas euh, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Le peuple, il est un petit peu comme ces oisillons, vous savez, les oisillons qui viennent des hein? Qu'est-ce qui se passe quand les oisillons et ben, ils sont trop jeunes hein, pour aller chercher tout seul? Donc, du coup, il ben, y a la maman qui vient et qui leur donne à manger. Hein? Le peuple, il est comme ça. Il voit pas ce qu'on lui retire à côté. Ce qu'on lui retire, c'est son importance par rapport à ce qu'on lui rapporte. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, tu peux voyager, tu peux aller à droite et à gauche, tu peux, euh, euh, tu peux acheter des fruits euh, à l'autre bout du monde alors que c'est pas la saison. Euh, la commercialisation, ben bah ouais, hein. alors tu fais marcher le commerce, tu fais marcher les avions, euh, euh, enfin les transports du coup, euh, tu fais marcher bah, les finances parce que quand ça il faut des finances, donc tu fais marcher les finances, euh, tu fais marcher les labos parce que pour aller dans certains pays du monde il te faut quand même certains vaccins, donc euh, bah, tu fais aussi marcher le labo, finalement tu fais marcher tout. Voilà. Contre quelques béquets qu'on te donne de temps en temps. Histoire de te récompenser d'avoir bien travaillé, d'avoir été Un bon esclave. Mmh. Les gens, ils n'aiment pas entendre le mot esclave, ça ne leur plaît pas. Parce qu'on me dit. Ah, bah, oui, j'ai entendu souvent qu'on me disait oh, Ouais, mais tu te rends compte, l'esclavage, euh, on voit que tu n'as pas vécu autant des colons. Hein. Là, tu aurais compris ce que c'est, c'est l'esclavage. Ouais, mais je n'ai pas vécu autant des colons. Sauf que dans des pays, dans certains pays, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, on a de l'esclavage, et non pas seulement d'adultes, on a de l'esclavage d'enfants. Des enfants. Je ne l'invente pas, hein. il y a juste à s'informer. Bah, Il y a qu'à ouvrir un livre d'histoire pour le coup. Ah ouais, mais ça on ne veut pas... Non, non, non, non, non, non. On n'est pas dans un monde d'esclaves, c'est pas vrai, c'est pas que des conneries. Hein, on a tout ce qu'il faut, quand il faut, on a juste à aller au marché du coin, euh, on a tout, on a même trop. Euh, ben bah ouais justement, c'est ça le problème. On en a trop, on n'a pas besoin de temps. Est-ce que vous avez besoin du dernier iPhone Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez absolument besoin d'avoir le dernier téléphone qui vous sert à faire tout et n'importe quoi Qu'est-ce qu'on demande à un téléphone au final C'est de téléphoner, c'est tout. Mon téléphone, on est content. On n'a pas besoin de... Puis, bientôt, il va vous faire le café le matin, sérieux, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez besoin du dernier iPhone Est-ce que vous avez besoin du dernier Apple Qui est horriblement cher et qui a... Euh... Et qui a euh, quand même une durée de vie relativement courte, de façon à ce que bien sûr, entre, pendant que vous achetez ce iPhone ou ce, cet Android, peu importe, hein, euh, bah, eux ils sont en train de construire le nouveau, de façon à ce que ils, pendant le temps hein, où vous servez votre téléphone, donc admettons deux ans, hein, c'est la durée de vie d'un iPhone, hein, euh, deux ans. Pendant ce temps-là, ils vous construisent le prochain. Et donc, vous, vous servez votre téléphone. Et comme votre téléphone, il est en ne il, il, il fonctionne plus, qu'est-ce que vous faites Hop, on va chercher l'autre iPhone, l'autre Apple. Votre, euh, ah ouais, celui au-dessus. Ouais, celui au-dessus. C'est toujours mieux. Toujours mieux. Celui au-dessus. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin Est-ce que si vous reveniez euh, à un téléphone moins percutant, moins... Euh, je vous dis pas non plus de tomber dans les frigos qu'il y avait avant, mais un téléphone juste va juste pour téléphoner, euh, pff, prendre des photos en famille, euh, euh, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un ordinateur portable sur vous H24 Non Pourquoi faire Pourquoi faire La Rolex. Vous en avez besoin de la Rolex Vous croyez que votre Rolex, ça va donner l'heure plus juste que la, la montre à... 10 ou 15 euros que vous allez acheter là. Franchement. Et pourtant. pourtant hein, pas Rolex ça. Il y a une phrase qui dit, et, qui, et, et je l'ai entendue encore hier, et qui est très juste, et euh, qui me semble être en relation euh, avec euh, le système euh, avant confinement, parce que je ne sais pas ce que sera le système après confinement, mais en tout cas le système avant confinement, c'est si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, ça rien compris. Ça veut dire plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus. Faire plus, plus, plus, plus, plus. En faisant plus, plus, plus, plus, plus, on ne va rien y gagner. On va tout perdre. Tout. Tous les acquis. Tout. Tout perdre. Enfin, les acquis. Pour ceux qui en ont encore un peu, parce que les enfants à l'école, les acquis, ils n'en ont pas. Ça, ils n'en ont pas. Mais bon. dire qu'on n'en avait pas beaucoup, du coup, il n'y a pas Et voilà, donc on n'est pas dans un monde esclavagiste, on ne travaille pas pour nourrir euh, les oligarchies du monde entier, C'est pas vrai. Non, non, de temps en temps, ils il nous, il nous donnent du, du lest, histoire euh, qu'on qu y croit encore. Et euh, non, non, on n'est pas dans un monde esclavagiste, on n'est pas dans un monde où on veut nous cacher la vérité sait même pas qu'on veut nous cacher la vérité, c'est qu'on nous ment sans arrêt. Donc euh, c'est pas compliqué. Hein. D'ailleurs, il y a qu'à voir. Hein. Même le président, il ne sait pas. Il ne sait pas. Bon, moi je pense qu'il sait. Hein, qu il ne veut pas le dire. Voilà. Donc euh, comment faire confiance On ne peut pas faire confiance. Et ceux qui font encore confiance au système, je me demande comment ils font pour faire confiance au système. Après toutes les. Waouh Je comprends pas. Alors, franchement, moi, je tire mon chapeau. Mais euh, Alors, là, j'aime faire des ennemis. J'aime faire des ennemis, je sais, mais c'est pas grave. Je, comme je vous dis, je suis pas là pour me faire des ennemis, je m'en fous. On me bloque ma page, on me bloque ma page, j'en ai rien à foutre. On m'aime, on m'aime pas, j'en ai rien à foutre. Mais alors, je tire mon chapeau à ceux qui font de la désobéissance, sérieux. Ceux qui sortent dehors, moi, je vois devant chez moi, il euh, y a des gens qui vont, euh, quand il fait beau, bah ils, ils sortent leur pique-nique, ils sortent leur barbecue, ils vont manger dehors. Et ils sont confinés déjà à l'intérieur. Alors, qu'ils qu qu se fassent une partie de grillade chez eux ou qu'ils se fassent une partie de grillade à l'extérieur, c'est quoi la différence Vu que c'est le même groupe qui est confiné, ça dérange quoi Il ben, y a des gens derrière leurs fenêtres qui sont là, Allô, allô ?» Il y a des gars là dehors là, ils devraient pas y être là, ils devraient pas y être. Ils sont pas de masse ils sont pas à mettre des d'écart, C'est pas bon, faut, faut venir, faut venir. Voilà. Voilà. Alors si le confinement il sert à certains, bah il sert pas à, de, à, à tout le monde et pas dans le bon sens. Hein. Salut Anthony, bonne journée à toi. Il sert pas dans le bon sens, hein. c'est juste pas, c'est juste pas. Voilà, c'est juste pas normal. Ah ben, bah, pas de bol, hein. Je fais partie des personnes à risque. Fibromyalgie, cancer. Je fais partie des personnes à risque. Ben, du coup, je vois, je, je ben, peux. Pas, pas de vaccin, là, Pas de vaccin, parce que, étant donné que je fais partie des personnes à risque, si je fais le vaccin, si je prends le vaccin, ben, je risque d'attraper le virus. <rire> Et ouais, c'est pas le but. Non. Enfin, pas au moins, en tout cas. Mais c'est pas mon but. Non. Donc euh, voilà. Donc le confinement après le 11. Ou après, ou après, ou après. Non. Décidément, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne tourne pas comme ça devrait. Ça tourne pas comme ça devrait. Et euh, ça... Euh depuis toute petite hein j'ai 54 ans depuis toute petite je sens qu'il y a des choses qui il y a des choses qui Vous voyez ça, ça fait un peu comme un puzzle j'ai l'image d'un puzzle là où euh, les, les les bouts de puzzle ne s'embriquent pas ça, ça s'embrique pas c'est ou c'est mal découpé ou c'est pas au bon endroit mais ça s'embrique pas allez ça fait 54 ans que je sais le puzzle de, enfin que j'essaie de finir, non que j'essaie de continuer le puzzle de ma vie et que j'y arrive pas parce que les briques sont... ça colle ah. c'est pas les bonnes briques pour la place ah. ça, ça colle pas moi je rentre pas dans les cases je, je, je suis désolée je rentre pas dans les cases mais c'est très difficile hein très compliqué hein quand on rentre pas dans les cases très compliqué très compliqué à vivre tous les jours, très compliqué au quotidien, euh, très compliqué. Surtout quand euh, vous vivez, vous, enfin pas vous vivez, mais que vous avez autour de vous des gens qui, euh, qui euh, vous prennent pour une, euh, salut Delphine, pour une euh, barge. Parce que. Enfin, même pas une barche, c'est même pas une barge, c'est quelqu'un qui est en-delà du temps, qui est en-delà de tout, de la vie. Du... Voilà. Euh, on croit la moitié de ses paroles, on ne croit pas le reste. Alors que tout, tout, tout est bien clair, hein, tout se suit. Hein, il faudrait être. On dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, mais c'est exactement ça. Hein. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a rien à faire. Pardon. Je vais avoir un coup de pardon, excusez-moi. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et des gens qui ne veulent pas voir, il y en a plein. Plein. Il y a ceux qui ne sont pas contents, mais qui veulent rien faire pour que ça change. Ils ne feront rien. Tant pis, hein Ils ne veulent rien faire, ils ne feront mmh. rien. Hein? Moi, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire naître, ce que j'ai envie de faire vivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je, le jour où je vais mourir, je vais mourir paix, l'esprit tranquille, parce que je me dis, j'aurai planté mes graines. J'aurai planté mes graines. <rire> ah, bah, si y a un tremblement de terre là, pour le coup, euh, Jamel, c'est sûr que s'il y a un tremblement de terre euh, là, il n'y a, a plus personne dans les immeubles, là, tout le monde dehors avec ou sans masque, tout le monde dehors. Hein. Et là, le virus pour le coup, il n'y en a plus. Hein. Euh, J'ai vu une émission à la télé qui disait que c'était marrant parce que, enfin, c'était marrant, c'est pas marrant, pardon, je suis désolée, c'est pas marrant. Ce qui est intéressant de voir, en fait, voilà, c'est plutôt ça le mot, intéressant de voir, en fait, c'est que depuis qu'il y a eu le virus, plus comme avant. Il ne meurt plus lui-même. Alors avant, vous aviez les, les gens qui avaient un cancer, vous aviez les gens qui avaient des problèmes cardiaques, vous aviez des gens qui avaient des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales, et, et bah, ça a disparu avec le virus. Tout le monde meurt du virus, maintenant. Ah, ouais, tout le monde meurt du virus. Heureusement que la famille à Christophe qui a mis le... Vous savez, le chanteur qui a décidé il n'y a pas longtemps, là. Ah, on a voulu lui mettre le coronavirus sur le dos, hein. Ah, il est parti avec le corona. Ah, ça a duré une fois. Les informations qui ont suivi, on vous dit, finalement, c'était une infection pulmonaire qu'il avait rien à voir avec le corona. tiens de. tiens de. Pourtant, c'est une célébrité, hein Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah, puis ça y est, euh, on commence à se rendre compte, certains médecins commencent à parler, se dire que euh, les chiffres sont faux, parce que euh, quand tu te présentes à l'hôpital... Euh, Vu que les tests ne sont pas encore euh, faits, ben, ils il commencent à faire, enfin on sait pas trop, il, il y en a qui disent qu'il y a des tests, d'autres qui disent qu'il n'y a pas, et que voilà, donc euh, ben, ça permet un peu de fausser, un peu encore plus la donne forcément, et que, alors il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont dit avoir, été, avoir décédé du corona, au final, ils sont juste décédés parce qu'ils avaient une maladie cardiaque ou parce qu'ils avaient une insuffisance cardiaque ou parce qu'ils avaient un cancer tout simplement. Mais oui, mais comme ils n'ont pas été dépistés, pas testés, vu que le test n'est euh, pas partout encore, hein, bah, euh, on ne peut pas savoir. Et comme le virus, soi-disant, il est là euh, à nos portes, bah forcément, il est mort du virus. Ah, pas le choix, ah, il est mort du virus. Combien de personnes sont décédées euh, comme ça Avec euh, Et ça va augmenter les chiffres, bien sûr, ça va ça augmenter les, augmente les chiffres. Sans compter que, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, euh, les infos pourront Bien calé, euh, il vous montre des vidéos euh, qui se passent euh, ailleurs euh, qu'en France, en disant que c'est en France que ça se passe. Sauf ouais. qu'il faut, faut faire un peu ses propres recherches euh, et aller voir un petit peu s'informer. Hein. Ah oui, mais on va vous dire que c'est du fake. Ouais. Ce que vous avez, c'est du fake. <rire> Bien sûr, attends, t'as vu des bergers, euh, t'as euh, déjà vu des moutons euh, qui suivaient pas berger bergers ben En plus, les bergers euh, ils ont quand même leur chien de garde, hein, donc euh, le mouton qui veut pas suivre le troupeau, t'as le chien à hein, côté. Hein. Ouais, mon chien à nous ça s'appelle les euh, CRS à gendarmerie, parfois la police. Voilà, c'est nos chiens Enfin, c'est les chiens du berger qui, qui, mènent, le, qui mènent son troupeau. Mm. Voilà. C'est euh, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et pour le coup, si euh, nous, les... les si euh, nous, euh, qui... Euh, qui voulons euh, voir la vie autrement, si euh, nous, qui... Euh, Prouvons que ce monde n'est pas ce qu'on voudrait si nous ne faisons pas quelque chose de notre côté. Et bien à la fin du confinement, ça va être un joli bordel. Ça va être un joyeux bordel. Voilà, ça va être un joyeux bordel. Alors je ne sais pas si les gilets jaunes y reprendront leur démarche ou pas. Je ne sais pas si les avocats reprendront leur démarche ou pas. Je ne sais pas si on reprendra leur démarche ou pas. Parce que là, du coup, pour le coup, ils sont bien payés. Hein. Euh, ah ouais, ils sont bien payés. Hein. Donc je ne sais pas. Est-ce que les avocats vont reprendre? Euh, Est-ce que les ambulanciers vont reprendre? Euh, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde va se réunir pour aller faire, faire tomber le petit monarque là-haut Je ne sais pas. Une chose est sûre moi j'ai pas confiance j'ai plus mais et alors déjà avant, déjà avant le confinement j'avais pas confiance mais alors depuis le confinement euh, ça me permet de voir plein de choses ça me permet d'observer plein de choses et ça me permet de me dire mais mais c'est hallucinant c'est hallucinant bon heureusement qu'on a eu un médecin quand même qui nous a sorti un un médicament miracle qui fait qu'on euh, ne sera pas obligé d'être vacciné peut-être mais allez savoir euh, lui il l'a sorti là maintenant dans l'urgence euh, parce que soit disant c'était très très très très urgent mais euh, allez savoir ce qu'ils vont mettre dans le médicament une fois que le confinement sera fini et qu'il y aurait soi disant la deuxième vague qui va arriver parce que moi personne Personne ne peut me prouver le contraire, moi je pense que la deuxième vague euh, arrivera avec la rentrée des enfants à l'école, ça j'en suis certain, parce que les enfants, euh, pour la plupart, et non pas tous, pour la plupart étant des porteurs sains, qui vont rentrer à la maison, qui vont aller embrasser papa maman, que papa maman bah, va aller embrasser des personnes plus âgées, pour leur faire la bise, ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout, et voilà, c'est parti on recommence, on repart du début. D'où le fait que je suis contre les pour mettre les enfants à l'école. En tout cas, tant que euh, notre petit monarque sera au pouvoir. Après, on verra. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun euh, décide de ce qu'il veut faire de sa vie. Moi, je supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire de la mienne, ça me met dans tous les sens. Ah, ça me retourne dans euh, tous les sens. Qu'on me dise ce que je dois faire ou pas faire, ça me met dans tous les sens. Alors, des fois, c'est bien, parce que ça me remet un peu les pieds sur terre, et je me dis, ouais, ouais. Enfin, ça sert à rien. Mais euh, qu'on me dise ce que je dois faire, non, ça... Qu'on m'impose des choses, je supporte pas, je tolère pas. Je ne tolère pas qu'on m'impose des choses, surtout... Euh, on ne m'a pas demandé mon avis, non, je ne supporte pas, je ne tolère pas. Alors voilà. Écoutez, je vous remercie euh, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir. Euh, euh, ben. d'avoir euh, pendant quelques minutes euh, avoir été des, des brebis galeuses. D'avoir euh, compris le message que je voulais euh, lancer. Faites attention en fait. Le message que je veux vous lancer c'est faites attention. Parce que euh, beaucoup, beaucoup disent « Ah ouais mais moi je suis seule pendant le confinement, c'est pas cool. Ben, » Je vais vous dire quelque chose que quelque part le fait d'être tout seul pendant le confinement il y a deux façons de voir ça peut être quelque chose de très positif parce que déjà vous prenez la tête avec personne déjà, et d'une vous pouvez faire votre travail tranquille sur vous euh, euh, enfin ceux qui le veulent forcément hein. donc on parle bien, là je parle pour ceux qui le veulent faire votre travail tranquille sur vous et, vous, et, et voir encore plus il y a des choses qui tournent par rond et de, de là, euh, ouvrir les yeux alors, on veut dire, ouais, oh toi, tu as de la chance, à ta famille et tout, et tout, mais c'est bien, j'ai ma famille, oui, j'ai de la chance, je suis toute seule, j'ai de la famille, mais de temps en temps, bah, bah, je vais me confiner toute seule ailleurs. <rire> voilà. De temps en temps, je vais me confiner toute seule ailleurs parce que j'ai besoin de calme, parce que j'ai besoin de me retrouver, parce que j'ai besoin d'écouter ce que me dit mon cœur et que pour écouter et suivre ce que me dit mon cœur, ben j'ai besoin d'écouter et donc d'être au calme. Voilà. Oui, Jabelle, vive la liberté. ouais Qu'on a pu. Ah là, on est en prison, hein. T'as pas... C'est soit tu restes chez toi ou soit tu, tu payes encore une taxe à l'État pour enrichir un peu plus. Donc, euh, la liberté, c'est après le confinement. Pour ceux qui le veulent. Voilà. Le mieux, en fait, c'est de prendre, euh, prendre ce qui nous intéresse et laisser le reste. C'est la meilleure solution. Prendre ce qui est bon pour nous. Enfin, s'il y a encore des choses qui sont bonnes pour nous. Hein. Prendre ce qui est bon pour nous et laisser tomber le reste. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et peut-être que, petit à petit, les choses changeront Et que d'autres esprits s'ouvriront. Pour l'instant, sérieusement, hein, sincèrement, sincèrement, sincèrement, euh, je suis assez sceptique et j'attends de voir ce que ça va donner. Bon, d'un autre côté, euh, oui je suis sceptique sur ce que sera l'après confinement je suis relativement sceptique après euh, personnellement euh, j'ai mes, mes convictions et personne ne me les enlève comme dirait euh, Florent Pagny j'ai ma liberté de penser. et ça euh, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez vous ne m'enlèverez pas ma liberté de penser. ça c'est euh... mais euh... je reste sceptique sur l'après l'après confinement alors tant mieux, tant mieux si je me trompe hein. et je ne demande qu'à me tromper je ne demande qu'à me tromper mais euh, vu, euh, vu ce qui se passe déjà pendant le confinement alors il y a beaucoup de gens qui, qui ont ouvert les yeux mais il y en a beaucoup aussi qui ont réalisé qu'ils avaient peur et qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher ils ne veulent pas lâcher la nuit qui les traîne enfin. après chacun chacun voit ça comme il veut bon ben voilà ouais, euh, je vous ai assez pris de votre temps je crois que j'ai euh, j'ai assez euh, déblatéré de bêtises comme on dit j'ai assez raconté d'histoires j'ai assez dit, de j'ai déjà assez fait le, ma, ma complotiste, ma, ma folle d'ingue, donc euh, je vais vous laisser, je vous souhaite euh, une très bonne fin d'après-midi, vous, vous pouvez continuer euh, à mettre des messages en dessous, hein. j'y répondrai euh, sans aucun souci, sans aucun problème, et euh, je vous souhaite un très bon après-midi. Prenez soin de vous. Euh, Faites-vous plaisir. Vous avez vu, moi j'ai fait mon, <rire> mon attrape-rêve. Mais... Voilà. Pendant ce temps-là, vous ne pensez pas à toutes les conneries qui se passent et vous ne pensez pas à tout ce qui se passe de l'autre côté. Vous êtes dans votre bulle et, et c'est dans votre bulle que vous êtes le mieux. Donc euh, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Faites euh, merci, faites-vous plaisir, faites, plaisirs, euh, faites, euh, faites ce, qui vous, ce qui est bon pour vous. Après tout, hein, c'est chacun pour soi, hein, puisque on passe pour euh, des faldingos, donc euh, c'est chacun pour soi. Même si on dit la vérité, euh, ce ne sont que des faits. Donc à quoi ça sert de dire la vérité, puisque ce ne sont que des faits ben, On l'a dit quand même, hein, des fois, qui est. Euh, une ou deux probies galeuses qui traînent dans le coin et qui soient d'accord avec ce qu'on dit, euh, on ne sait jamais. Hein ce n'est pas pour faire euh, une réunion, pour devenir gourou, euh, juste pour essayer de, de voir le monde différemment. Et si tout le monde voyait le monde différemment, bah, enfin, celui-ci s'écroulerait. Bon, en même temps, euh, quand on a les bonnes énergies, les bonnes vibrations, le monde, on le voit déjà différemment. Moi, le monde, je le vois déjà différemment. Mais comme je suis sur la 3D avec la avec la dualité, des fois, ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas facile à vivre. Mais bon, on va se dire que on n'a rien sans rien, qu'après la pluie, il y a le beau temps qu'après la nuit vient le jour et qu'après la tempête la mer se calme donc il euh, y a toujours euh, un bon pour un mauvais et voilà Là, je vous souhaite une bonne après-midi prenez soin de vous prenez soin de vos proches prenez des nouvelles euh, et puis euh, voyez ce que vous avez décidé de faire et, euh, ou pas D'ailleurs, peu importe, faites comme vous voulez. Mais euh, pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas. Moi, j'aime tout le monde. Euh, je n'ai pas de préférence, j'aime tout le monde. je n'ai de haine pour personne. Je ne suis juste pas en accord, c'est tout. Je personne, je ne souhaite la mort de personne. Je veux juste avoir... Euh, la paix, la tranquillité d'esprit et je vous le souhaite à tous d'avoir euh, du bonheur plein de le cœur, de la joie euh, de la sœur et euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait encore une coupure, désolé donc je disais pour ceux qui ne qui ne l'ont pas encore fait qui souhaitent le faire euh, n'hésitez pas choisissez votre camp. je vous aime, bye